J'ai l'impression d'être dans un cours, je vais passer un oral. <rire> mais non, mais non, t'inquiète. Aujourd'hui, je suis avec ma chère compatriote Koaline, que vous connaissez probablement. Je sais pas si on a fait une vidéo déjà ici. Mais non, alors non seulement je suis kidnappée, mais en plus, c'est mon premier fit <rire> officiel dans le Booktube Game. Puis la première Booktubeuse avec laquelle je fais une vidéo. Oh, je suis trop touchée. Ouais, parce qu'avant, je kidnappais <rire> des, des potes, tu vois. Maintenant, je, je suis kidnappée par une pote et une Booktubeuse <rire> en même temps. Donc. Ben voilà. On a fait une tentative de live sur ma chaîne. Oui, c'est vrai. Mais ça n'a pas marché. <rire> On a fait un live Twitch ensemble, d'ailleurs. Oui, oui des... j'ai squatté chez toi. Oui, voilà. <rire> Est-ce que ton métier est un secret sur euh, la booktubeosphère ou pas bah Non, puisque euh, je, je ne l'ai pas dit officiellement. Mais si tu regardes sur mes comptes euh, réseaux sociaux, c'est écrit Donc, à partir du moment où tu as des yeux et que tu sais lire. <rire> tu comprends, tu vois. <rire> D'accord. Mais c'est vrai qu'officiellement, je n'ai jamais dit. Bonjour, euh, moi, c'est Koaline, anciennement chez Olivre. Euh, beaucoup de gens ont pleuré quand j'ai changé de nom. Deux personnes, waouh <rire> Et euh, je suis booktubeuse depuis 2016. Euh, je fais des blogs, des... je parle de choses et d'autres. Mais surtout, je suis euh, bah, journaliste. J'ai du mal à me présenter comme ça, mais je suis journaliste spécialisée en manga. Pour un magazine, Coyote Mag, et pour euh, l'émission, bonjour, <rire> l'émission euh, télé ZinZin zin, sur la plateforme Oukou. Je fais ma publicité, donnez-moi du fric <rire> s'il vous plaît. Et likez les tweets de Coyote Mag, elle sera contente. Oui. Elle et moi on est devenus amis grâce à Booktube, et on a en passion, là j'aurais pu parler. Et on a en commun un petit peu la passion du manga. On sait qu'on est dimanche, hein, parce qu'on a du oui. mal à la <rire> Exactement. Du coup, je lui ai proposé de faire un petit tag sur ma chaîne en rapport avec les mangas. Pourquoi tu ris Parce <rire> que tu m'as grondée alors je me fais toute petite. <rire> mais non, mais non. Je t'ai pas grondée. <rire> elle m'a dit Tais-toi, je parle. <rire> je suis l'étoile du matin et du soir. En oh, gros, je lui ai donné trois titres de manga. Je sais pas pourquoi elle rigole. J'ai proposé à mademoiselle de faire un petit tag Je lis, je réécris je brûle version manga quand on est toutes les deux passionnées de manga etc je trouvais que c'était cool et puis voilà j'avais envie de la saucer un peu et voir ce qu'elle allait dire j'ai tiré au sort dans sa bibliothèque parce qu'elle a plein de mangas forcément une très jolie bibliothèque de booktubeuse j'ai pris plein de titres qu'elle a et j'ai fait un tirage au sort sur un site internet pour en tirer trois à chaque fois ah la technologie moi je, ouais. je découpe des petits toi. <rire> <rire> bref du coup tu es prête pour tes 12 manches vas-y J'aurais souvent les yeux sur mon téléphone. Hein, Bleu. Je suis désolée. <rire> Loveless, Moriarty et Aria. Ah, il faut en brûler l'un euh, des trois, c'est ça Oui. Je lis, j'aurais écrit La vie, elle décore le tag en même temps. <rire> <rire> Excusez-moi, c'est la vieillesse toujours. <rire> euh, je vais brûler Moriarty. Ah ouais Ouais. Je vais brûler Moriarty parce que si on compare... Un autre titre de la même maison d'édition, euh, 19 e siècle, euh, meurtre, etc. Il y en a un qui ressort beaucoup plus que l'autre, tu vois. <rire> <rire> même si j'adore hein, mais c'est vrai que bon, il y a, y a des niveaux, machin, tout ça. J'aurais écrit Loveless, bon, même si c'est pas une réécriture, c'est juste que j'aimerais bien avoir la suite un jour. il ouais, n'y a pas de fin encore. Non, c'est comme Nana, tu vois. Arrête ça prend, ça prend du On temps. pas des choses <rire> qui font mal. mais ici pour souffrir. Et euh, c'est quoi l'autre Aria. Euh, oui, mais c'est quoi l'autre option ah tu relis ah bah, je relis Aria parce que parce que le confinement j'ai envie d'en sortir dans un autre endroit que mon appartement Alors <rire> Faut faire ça à chaque fin de manche ouais. c'est ça Oh <rire> la jeunesse <rire> est, est que vous avez vu que j'ai des superbes oreilles de chat C'est les miennes euh, Non c'est les miennes maintenant non. Ah sortir à mes lunettes Non mais c'est swag C'est swag, swag. <rire> Je connais pas saucer mais je connais swag tu vois <rire> Mais le pire c'est que plus personne dit swag depuis au moins 5-6 ans Ah vous trop tard monsieur Non mais moi aussi je l'ai dit <rire> De vieille! Centaure, Takane et Anna, le mari de mon frère. Alors, je brûle Takane et Anna. Ouais. Euh, là, c'est purement euh, au niveau de, de mon petit cœur. Je relis Centaure. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Et je réécris Le mari de mon frère parce que, bah, je, pareil, j'aurais aimé avoir une suite. C'est vrai? Ouais. Et j'aurais aimé avoir aussi le début de, de la romance entre le, le ah Canadien là, en et, le, et les jumeaux. Ouais, j'aurais aimé découvrir ça, toi. Peut-être qu'elle le fera un jour. Un petit one shot ou... quel C'est pas... pas une autrice Ah non c'est un monsieur, ah, c'est un monsieur, est un monsieur, est un monsieur pardon. très barbu Qui ressemble <rire> au canadien d'ailleurs ah ouais <rire> oui il est Très très connu dans le milieu parce que c'est... Alors il fait des, des, des, des boys love machin Mais il fait aussi beaucoup de jeans de jeans chic mm -hmm. C'est pareil c'est des grands messieurs Très barbus, très pollus mm -hmm. machin Voilà euh, j'en ai lu quelques-uns Oh là là <rire> J'ai kiffé le mari de mon frère aussi J'aime trop, faut que je les achète mais ouais, du coup, un petit one-shot sur la rencontre, tu m'as hypé là, en fait. <rire> Mon du imagination coup... n'a pas de limite. Ouais. T'es prête Oula, ouais. pardon. Attends. <rire> Je regarde pas du tout la caméra, hein. <rire> Il faut regarder la caméra, regarde les gens. <rire> Magus of the Library. Votre gros coup de cœur à toutes les deux. Ouais. Pourquoi j'ai bougé la tête comme un canard Je ne sais pas. <rire> Blue Flag. Mm -hmm. Et le Requiem du Roi des Roses. <rire> euh... <rire> Je vais relire Le Requiem du Roi des Roses Parce qu'il faut que je le relise depuis un mois <rire> Qu'est-ce que je fous L'argument quoi Non mais en fait j'ai très très envie de le relire Et surtout j'ai commencé là, enfin ça y est euh, J'avais demandé à Noël euh, le, Les coffrets DVD de la série euh... C'est une série anglaise, tu trouveras l'image, hein, voilà, <rire> sur ma tête, euh, c'est justement, c'est l'adaptation euh, de Shakespeare euh, euh, en série, euh, série live anglaise sur euh, mm. la guerre des rois des roses, la oh. guerre des deux roses, pardon. Ça. Et il y a euh, un panel d'acteurs, Tommy Hiddleston, Benedict oh. Cumberbatch, ah, alors, Blue Flag ou Magus <rire> Par respect pour Magus, parce que le but, c'est de protéger les livres, je vais le réécrire, je vais pas le brûler. Euh, même si honnêtement, que euh, réécrire Je ne sais pas, la suite en fait. La suite, <rire> toujours C'est la suite quoi est, bon, est... Mais est-ce qu'on pourrait vraiment réécrire aussi bien que le fait l'autrice mm -hmm. Si, il y a un truc que je vais réécrire, c'est euh, la traduction là, cette euh, c'est ça son nom Ah oui, c'est vrai, ouais. ils ont fait une gourde dans la. Ouais, ils ont fait une gourde. Donc... potentiellement, ils ont fait une gourde dans la traduction. On ne sait pas. Voilà, Mais ouais. voilà, en fait, réécrivez le premier tome et mm -hmm. faites-lui dire Je suis. 1, euh, Monsieur, voilà. voilà, en gros, <rire> c'est ça. ça, mais euh, et sinon je brûle, mais là pour le coup ça me fait chier, euh, Blue Flag Ouais, voilà. ça fait mal au cœur quand même, <rire> j'adore trop Ouais, ouais, non, parce que <rire> c'est une bonne série quoi, c'est... Voilà Pourquoi Non, c'est... Je lance au niveau du bûcher, mais il passe au-dessus, tu vois <rire> ah, C'est ça, c'est ça, ça. Manche 4 ouais. Black Butler Love Dilemma Et Fairy Tail Je brûle Fairy Tail parce que, je peux pas aller contre. Euh, <rire> non, non, mais j'aime bien, tu vois. Mais j'ai même, euh, même regardé les deux ou trois premières saisons. Mais moi aussi, j'ai vu, wow. mais... j'ai dû voir oh, quand même 160 épisodes, un truc comme ça. Et euh, désolé, mais entre Fairy Fairytale et One Piece, je préfère Fairytale, tu Ouais, euh, mais pas dans pas le trio moi, des shonen de cette époque, je suis team Naruto, voilà. Mm. <rire> J'ai grandi avec Naruto, Naruto c'est mon poteau. Donc... Euh... Ça arrive. Ça arrive. Ouais, ça <rire> Donc forcément, euh, Tail y passe. Ensuite on mm. a euh, Lovely Dilemma, c'est ça Ouais. Et Black Butler. Black Butler. Bah, bah, Black Butler, je le relis parce que je veux le relire. Je veux relire toute ma bibliothèque entière. <rire> elle se dit, vous dites, mais elle veut tout relire. Oui, mon moi but, aussi, je faut que je mon but premier, c'est de relire ce que je connais déjà. <rire> mais je <rire> fais souvent ça. Ça. Et je vais réécrire, Alors, Love is the euh, la série est finie, euh, mais euh, je, je n'ai pas lu la fin, pas lu la fin. Oh. mais je me doute de la fin, parce que je connais le, la, la mangaka, et voilà, oh. selon mes théories de fin, j'aimerais réécrire cette fin, <rire> en gros c'est ça Fairy Tail aussi j'aimais beaucoup, mais sur la fin ça m'a saoulée. J'ai pas vu la fin. Je connais la fin mais je l'ai pas vu. En fait il part vraiment mmh. trop trop dans le fanservice et tu vois au bout d'un moment euh, mmh. il y a des planches on dirait des hentai presque. Ah oui non mais ça, euh, mais il se fout lui-même de sa propre gueule. Hein. Ouais non mais du coup <rire> c'est chiant quoi, c'est pas, enfin bref. Parce que dans, dans le one shot qu'il avait fait où il avait regroupé ses trois personnages principaux, il y, a, mmh. il y a aussi une blague par rapport à ça, enfin il y a plusieurs blagues par rapport au fanservice. Ouais non voilà. mais franchement je crois qu'il a abusé mais bon. Mushoku <rire> Tensei, City Hunter et Machelle. Je brûle City Hunter. Oh, pauvre Nikki. Ouais, sauf que bah, je le connais pas si bien. Moi, je l'ai découvert quand le film est sorti. Ah oui, ça fait pas longtemps. Voilà. Je, je suis une grosse arnaque. Je, je suis trop jeune pour avoir connu le club de Rodé. Donc, déjà, toute cette partie-là, je ne la connais vraiment pas. Euh, ou alors, je, vraiment, j'ai entre-aperçu des trucs. Et cet auteur-là, moi, je l'ai découvert avec un one-shot qui avait rien à voir. C'était dans la campagne japonaise. C'était l'été. Il mangeait les pas secs, toi, donc rien City Hunter avoir. rien à voir Donc je connais les, les cat-size parce que je les ai lus mm -hmm. euh, Mais City Hunter, Nicky ouais, il, il est passé mais comme ça toi, coucou Hello, hello. Donc j'ai découvert en fait, il, y a, quoi, il est sorti il y a deux ans, c'était avant Le film, ouais de, ouais, de trois ans, Ouais c'est ça. C'était avant le, le, le ouais, Covid, ouais il est sorti est, euh, vraiment... La belle époque <rire> La belle époque Il est vraiment découvert avec le film, j'ai kiffé le film il paraît qu'il qu est bien. Ouais, franchement, il était sympa. Attends, tu parles de quel film, toi, dans ta Le live action Non. Ah d'accord. j'ai pas vu Non, j'ai vu film le film d'animation. Le live film action. Ouais. Okay. Il paraît qu'il est vachement bien. Donc ouais. je vais peut-être me lancer. Faudrait euh, qu'on le euh... regarde ensemble. Voilà. <rire> Faudrait <rire> qu'on le trouve. Ouais. Et hum, qu'est-ce que je disais Et du coup, euh, bah, t'as découvert avec le film. Voilà. J'ai bien kiffé. Mm -hmm. J'ai effectivement acheté les trois premiers tomes. Et, ouais, et je ai les ai vus. Commencer le premier. Et il faut que je continue, mais. C'est pour okay. ça que je, je ne suis pas encore attachée. Je mets relecture pour Mushoku Tensei, mais c'est pas le manga que je vais revoir. en fait, c'est l'animé, j'ai toujours pas fini l'animé. Tricheuse Oui C'est les mangas ici Trop tard Non, c'est tout. On parlait <rire> de films d'animation il y a deux secondes. <rire> <'est vrai>. Et <rire> je vais... Bah du coup, je... Tu peux réécrire Machol, hein, t'ajoutes de nouveaux gags. Ouais, c'est ça, je réécris Machol, mais en fait, bon, les, les deux premiers tomes sont déjà vachement bien. Ouais. Donc, je vois pas trop ce que je pourrais réécrire dedans. Plus de chou à la crème. <rire> mais euh, non, il y a un perso que je kiffe, c'est celui qui est toujours du père, c'est le, bah, le colocataire de, de Mach. De ah, le petit gentil, là Ouais, le petit gentil, ouais. c'est... Euh... Moi, j'aime bien le, le bleu, là. Celui qui veut aussi être. Euh... Ah oui, le fou furieux, là. Ouais, mais il est pas si méchant, tu vois, il est un. Tu sais, qu'il veut être pour sa sœur là. Oui, c'est ça, mais. Ah, pas... fait... ah! Non, c'est le Serpentard. Moi, ouais. je l'appelle le Serpentard. Mais... ouais non, <rire> oui, ouais, c'est pas... ça. mais bah, oui, non, mais il est drôle, mais. J'adore comprends... les personnages du père. Donc, euh, bon, c'est. Oui, il est bien, le père aussi. <rire> donc, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur lui. Alors, Arslan. Full Metal Alchemist. alchimiste Alchemist! alchemist. Non! <rire> In English, please. Non, pas d'English, <rire> My Hero Academia. Arslan. J'ai lu que les trois premiers tomes. Ah ouais, c'est tellement bien. <rire> la suite m'attend. Mais... <rire> mais bon, toujours, une hein, fois que je lise, du coup, je vais la brûler. Mais oh non, surtout, surtout sur les chevaux. Donc ils vont encore une fois passer au-dessus <rire> du, du, du bûcher, tu vois. Hein, c'est pas un, un petit <rire> J'ai toujours pas compris cette expression, contre, Est-ce que quelqu'un peut m'aider <rire> Ça va aller, mamie. Je vais, mamie. Oui, c'est vrai. Je vais euh, relire My Hero Academia parce que je suis en retard. Voilà. Mm -hmm. La saison 4 est arrivée, je ne l'ai toujours pas vue. Mm -hmm. euh, je n'ai que les 7 premiers tomes dans ma bibliothèque, donc je vais relire. Voilà, retrouver Katchan. <rire> même si au départ, euh, vraiment, je ne supportais pas. Euh, mon petit préféré, c'est des coups cool, quand même. Il est trop mignon. Et euh, je vais donc réécrire Full Metal. Euh, bah, c'est la même réponse que ce que je t'avais dit la dernière fois. Voilà, ne spoil pas la fin. Hein. Euh, <rire> non, non, non, non, non. Moi, pour moi, Full Metal est parfait. Hein, c'est Full Metal, c'est ma religion. Alors, qu'est-ce <rire> que euh... tu réécris dedans Anne, la tu de certainement. Non. non Il y en a que j'aimerais annuler, mais on ne <rire> peut pas. Elles sont essentielles, Donc, euh, <rire> La mort est essentielle. <rire> si, il y a un truc que j'aimerais bien écrire, c'est, alors bon, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a quelque chose qui se passe par rapport à vie plus loin dans, dans la série, assez loin dans la série d'ailleurs. Mm -hmm. Et la première fois que je l'ai ça m'a paru un peu... Euh, un... Ça m'a étonné, mais pas étonné. Oh, bonne bah, idée, ça m'a étonné, c'est... Je ne comprends pas. Je trouve qu'il y a un, un truc qui manque il y a un boulon qui doit manquer dans le dans la dans la machine. Donc quand tu le relis après euh, à tête reposée bon tu dis oui d'accord effectivement machin. Mais là si tu pourrais ajouter juste un dialogue ça aurait suffi tu vois ou, ouais. ou un petit bout de chapitre ça aurait été cool parce que là pour le coup c'était vraiment brum rapide ouais. que d'énigmes. <rire> <Intrigueur. rire> <Lisez, full métal. rire> Propagande disait métal, alchimiste. Ouais. Voilà manche numéro 7 euh, César Césaré on dit je pense Césaré ouais Césaré Ascension est le chef de Nobunaga Je brûle ses arrêts. Parce que c'est un odieux personnage <rire> J'adore comment tu l'as dit euh, Je relis Ascension parce que c'est Shinichi euh, Sakamoto Ah c'est lui Oui oh. C'est la série pile avant Innocent mmh. Et c'est juste magnifique Là pour le coup je vais réécrire un truc pour le chef de Nobunaga C'est euh, le début, je crois que c'est vraiment le début c'est... Alors, je... je suis très en retard. Hein. Le chef de Moulaga, il y a quoi, il y a 30 tomes, je sais pas quoi. Moi, j'ai vraiment lu que... Les... Même pas les 10 premiers, mm -hmm. même si j'aime bien. Mais euh, le début, je trouve que c'est vachement rapide. Et il y a pas de... Enfin, il débarque dans... Tu connais l'histoire Non. C'est parle de cuisine, mais c'est oui, tout ce que <rire> bon, de cuisine. En fait, c'est un cuisinier du 21e siècle. Mmh. qui justement c'est ça qui m'a un peu mm, fait c'est qu'il débarque comme ça sans excuse, sans... on ne sait pas pourquoi on découvre le manga euh, immédiatresse mmh. euh, et il est en train de sauver sa vie euh, puisqu'il il a débarqué dans le Japon médiéval de plusieurs siècles en arrière c'est un isekai bah, Oui c'est un isécaille. il rentre dans les l'isekai, ouais, effectivement. Euh, mais euh, il rentre comme ça et il n'y a pas de... on ne sait pas... Ah ouais. C'est bah, une stress, tu vois, ouais. du coup tu n'as pas, pas de corps à, de branche à laquelle tu te raccrocher mmh. Moi ça m'a un peu dérangé toi. Donc il y a mmh. toujours des moments où c'est non, je suis sauvé grâce à la cuisine. Mais là, mmh. c'est cool, personne ne se désappe, personne n'a d'orgasme. <rire> je ne pense pas <rire> à certains euh, <rire> coudoirs. Pas du tout. <rire> pas du tout. Donc, pour le coup, ces il ils peuvent brûler. Ouais j'ai pas lu encore. Mais c'est bien Ah oui mais César quoi. Mais c'est César quoi, c'est. Bon. Non mais c'est pas César euh, César euh, avec ah. la couronne de fleurs. Hein. Ah c'est César euh... Ah Borgia. Borgia, oui. Ouais. Ah oui oui bien sûr. César et Borgia, et comme c'est un odieux connard K-N, je sais pas si elle se dit comme ça. K-E-E-N. Ah, ouais, c'est ça. C'est le mec avec le chien, je crois. Mmh, ouais. euh, Iruma, l'école des démons. Et minuscule. <rire> <rire> c'est le premier qui me fait chier! <rire> Bravo! C'est vrai? Ouais, c'est le premier ouais. qui me fait chier! <rire> oh non! Je relis Hiruma à l'école des démons. Parce que c'est mon petit chouchou. <rire> Hiruma, c'est comme des coups. Ils ont la même tête, ils ont le même caractère. Et euh, bon, c'est pas la même histoire, mais voilà, c'est la mignonitude incarnée. Je vais réécrire minuscule. Mmh parce que... parce que je veux pas le relire donc je vais bien mettre le mettre quelque part, tu vois et je vais le réécrire parce que... Je vais réécrire un truc par rapport à dessus c'est leur rapport avec les humains Ouais Parce qu'on en parle très peu, on a vaguement entendu parler de chasseurs par rapport aux loups, je crois c'est je me souviens bien Mais euh, moi ça me manque euh, Déjà parce que j'adore tout, tout ce qui est petit, tout ce qui est miniature et tout ça, je, je kiffe Mais j'aimerais ai, bien entendre parler justement de... est-ce qu'un humain les aurait trouvés, toi est-ce que par hasard il n'y a pas mmh. moyen d'un dialogue ou justement... Comme dans la... Oui, est-ce qu'il <rire> n'y a pas du tout de dialogue parce que autrefois les humains étaient terribles. Et je vais donc bah, brûler euh, Kenen, euh, même si c ce sont des... comment ça s'appelle déjà Ils sont des esprits, ce n'est pas des humains. D'accord, euh, pareil ah, des yokai Yokai, merci. Ce sont des yokai. donc euh, oui, forcément, bon bah eux, le feu, wouh, ils vont le contourner. On prend la troisième à droite. <rire> donc euh, ils brûlent, ils brûlent. Ouais, vous êtes ça. mes complices. <rire> N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Non, oui c'est vrai. Je le fais jamais sur ma chaîne, mais je le fais sur, le... <rire> sur la chaîne des autres. De... Bright Stories, la courtisane des dos, le bateau de Tézé. La courtisane des dos, écoute, euh, c'est du bois, euh, c'est un quartier assez brûlable, je pense. Donc euh, voilà, c'est une petite allumette. Pfff, voilà. Donc la courtisane des dos, paf <rire> Je dis ça parce que j'ai lu que les deux premiers tomes. <rire> je relis à parce que c'est mon préféré. Et que bon, là vous voyez pas derrière le mais là, là, là. Voilà. On va faire une présentation. Oui Elle m'a dit ramène des trucs de ta bibliothèque, donc j'ai ramené <rire> cette édition japonaise. De justement, c'est un, un petit one-shot euh, avec plein de personnages de Kaori Mori euh, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, ce qui veut dire une personne dans l'ombre. Euh, non, je ne lis pas le japonais, je ne le parle pas malheureusement, c'est en cours. Euh, ouais, euh, J'espère un jour pouvoir réussir à lire. J'ai écrit euh, Le bateau de Taizé. Euh... Bien ma foi oui <rire> euh, je l'aime bien comme il l'aime mais écoute il faut réécrire donc réécrivons euh... oh, réécrivons tu l'as fini ou pas non pas du tout mais bah, il... c'est pas fini mais c'est pas fini mais surtout euh, j'ai en fait j'ai emprunté les deux premiers tomes à mon ancien boulot donc je sais pas dans ma bibliothèque yeah. donc c'est flou dans ma tête c'est très ouais. flou j'ai que le tome 1, moi je crois To Your Eternity les liens du sang la like ex je relis l'axe like the Beast. Ah, ça m'étonne pas c'est... mon... c'est mon love doudou, j'ai pas rien. J'ai envie de pleurer, je, je le sors et tout de suite ça va mieux. C'est... voilà, Comme le dit la mangaka, c'est un, une histoire un peu concombre, mais ça fait du bien quoi. Vas-y bah, si, raconte, ça parle de quoi Je connais pas. Ah, Like the Beast, alors c'est l'histoire de Tomoharu, si je ne me trompe pas, et l'autre c'est Aki. Alors Aki est un fils de Yakuza, Yakuza lui-même, euh, mm. sa mère Yakuza, son père Yakuza, enfin il a grandi là-bas dans ce, dans ce délire. Et euh, Tomoharu c'est un flic, c'est un flic de quartier. Ah forcément. Donc tu, quand tu te dis là, tu te dis, waouh Roméo, Juliette, des temps modernes et machin, <rire> pas du tout. Je veux dire, Aki, alors lui il est bisexuel, donc euh, il va partout machin, et machin. Il, il va est, partout. Il va, il va, voilà, il va, <rire> touche avec tout le monde, il a aucun problème avec ça. Tomoharu lui, il a, il a eu des aventures, mais il, justement il est décrit comme quelqu'un d'assez bizarre parce que il n'est jamais tombé amoureux. Mm -hmm. Et un soir, il rentre du il rentre boulot et il tombe nez à nez avec un, un voleur de sous-vêtements euh, qui a voilà. piqué euh, le slip rouge d'Aki. <rire> voilà. C'est voilà. ça! C'est <rire> like the beast! <rire> et, et du coup, c'est ça tout du long. C'est que des petites. Euh, alors, il y a un fil conducteur quand même, c'est leur relation puisque. Euh, le vol du slip euh, non, non, pas le vol du slip. Ça, c'est vraiment que le, premier, que le premier chapitre. Mais euh, le fil conducteur, c'est que Tomoharu euh, est assez rapidement en couple avec Aki. Euh, le père, euh, père gangster euh, du Yakuza est au courant, mais euh, le clan ne le sait pas, par mm -hmm. Parce que si le clan apprend qu'il sort avec un, un policier, ça va mal <rire> se passer. Chou. Et à l'inverse, si euh, la hiérarchie de Tomoharu sait qu'Aki est Yakuza, ça va mal se passer aussi. <rire> mais c'est hyper, euh, hyper bienveillant, c'est plein du noir. tous les personnages ah ouais. sont totalement fous, même les Yakuza, ils ont, ils ont la gueule de Yakuza, hein. alors, <rire> les cheveux crépus, euh, c'est les, les modes des années 80. Euh, <rire> je suis ragé d'un côté, machin. Et à côté de ça, ils sont totalement fans de leur, euh, leur, petit, leur petit boss. Parce que, trop mignon. Parce que déjà, il est mignon physiquement. Il n'a pas la tête de Yakuza. Il a un costume jaune, jaune poussin, avec des, des étoiles dessus, tu vois. Oh mon <rire> dieu. Et c'est que de la bonne humeur et machin, donc j'adore. Ouais. D'accord. C'est un exobiste. <rire> Et du coup, euh, tu relis celui-là, t'as dit ouais. donc tu réécris Toujours Eternity ou Les liens du sang Les liens du sang, je me souviens plus lequel c'est. C'est avec la mère, après ça, la mère psychopathe. Ouais, c'est ça, je crois. Mm -hmm. euh, du coup, c'est celui-là que je vais brûler. Euh, même s'il est, il est très bon, hein, j'ai rien contre lui, mais c'est celui avec lequel j'ai le moins d'attachement. Et c'est celui avec lequel je suis le plus sorteur. <rire> et c'est La mère me dérange pas. Mais en même temps... Voilà, non, je sais que c'est fait exprès, mais <rire> je suis vraiment dérangée quand je lis, cette, je lis ce manga, donc euh, il faut s'accrocher. Et euh, du coup, bah oui, je vais réécrire To Your Eternity. Euh, je vais réécrire, oui, je sais pourquoi je vais réécrire, parce que je ne vous dirai pas quoi. Mais <rire> si vous avez lu le premier tome, euh, vous savez euh, ce qui se passe. Il y a, il y a un événement. Qui, qui peut soit vous laisser indifférent, soit comme moi, parce que je suis très sensible, je suis une chialade en vent <rire> personnifié, euh, qui peut, voilà, heurter votre petit cœur et j'aimerais que mon petit cœur soit réparé. Non, c'est trop mignon. Innocent, enfin il est là. Euh, artiste, un chef d'exception et le maître des livres. Il y a, a l'alarme incendie qui s'est déclenchée dans ma tête. <rire> je vais relire le maître des livres. Parce que ça fait un bal que je l'ai pas lu Et pareil, c'est tout doux Ce n'est que douceur Tu découvres plein de trucs en littérature jeunesse Mais ouais, ça a l'air trop bien J'ai fait un master de littérature jeunesse Je ne connais pas la moitié C'est vrai, <rire> c'est trop bien Non, c'est parce que je, je suis une arnaque Encore une fois Quand j'étais petite, je lisais des livres d'adultes <rire> J'ai fait l'inverse Les gens, ils commencent avec des livres d'enfants tu vois. Moi, je fais ça <rire> non, fait, non, non, je commence avec les misérables Laissez-moi Et quoi d'autre Il Et... euh, y a Innocent et Artiste. Du coup, ah oui, ah, ah non, mais il faut que je brûle l'un des deux. Oui. Non, je brûle innocent. Oh ah, je suis choquée. Ce son, son... <rire> c'est les sons. Okay je suis choquée de toi là. Ils connaissent. Non, elle en parle dans toute cette vidéo, elle ne brûle. J'suis ils choquée. connaissent les méthodes de d'exécution, donc ils savent comment ne pas brûler. <rire> Ils, vois, ils vont oh, sauter au-dessus, oh, Marie-Joseph, elle va faire un salto de <rire> poitrel, je sais pas quoi. Mais tous tes mangas brûlés, ils ont sauté au-dessus. Non, non, Césaré, il est toujours Ah là oui, non, il n'y a que Césaré. Et Césaré, il s'est en ensemble. <rire> mais euh, non, mais c'est la révolution, c'est le feu, c'est l'ardeur, c'est la colère du peuple. Non, non, Rien que pour le swag, il faut que ça brûle. C'est parfait pour eux, ils sauront s'en sortir, j'ai confiance en eux, tu vois. Par ça. contre, Gilbert, de artiste, <rire> si je l'approche si du feu il va paniquer. <rire> donc je vais juste réécrire un petit peu, je vais le câliner hein, parce que je l'aime beaucoup. Donc euh, voilà, les chansons, je sais que non, ils vont s'en sortir. Là. Pour une fois... On leur fait confiance. Voilà, démerdez-vous les gars. <rire> Mais Gilbert, je l'aime, donc je ne veux pas lui faire de mal. Du coup, the last one. Je ne je sais pas si elle... Non, je ne pense pas qu'elle va être très dure. Bon allez, je pars. <rire> one Piece, Ottoman et Bistar. Bah, One Piece... Euh... Écoute, euh, je crois qu'il va, il va bien s'entendre avec César. j'ai envie de dire. Euh, <rire> voilà, puis eux, de toute façon, c'est des, des pirates, voilà. Ouais. Ils sauront se démerder, il y a la mer juste à côté. Euh, Débrouillez-vous, les gars. Euh, <rire> ouais, mais le il va se noyer. <rire> ouais, mais écoute, Luffy, bon, bah, Luffy, il peut s'étendre. Gum-gum <rire> euh, Voilà, c'est ça, Gum-gum, euh, voilà. Euh, One Piece. One Piece, quoi. <rire> ouais, c'est One Piece, mais... Ils bon, vont s'en sortir. Je vais réécrire Mystars. Ouais. Parce que... Il euh, y a plein de, plein de mystères dans Mystars, histoire il y a plein de... De retournement de situation etc mais ça commence avec un mystère mm -hmm. c'est vraiment la première scène quand la résolution arrive c'est ça le résultat mais voilà <rire> moi je m'attendais à une hype comme ça au dessus des restes tu vois vraiment tu vois. vraiment vois. au dessus c'est elle touchait elle allait rejoindre <rire> Thomas Pesquet là-haut là et euh... Je suis restée sur le plancher des vaches, donc euh, <rire> vous qu'à <avez rire> dire avec distance. C'est quoi cette <rire> <d> expression <rire> Donc euh, voilà, c'est ça, c'est ce mystère-là, j'étais franchement déçue. Ah ouais mmh. J'ai pas lu encore, je crois, c'est euh, la résolution. Tu découvriras tout Et du coup, je relis... Automène. Euh, Automène, oui. parce que c'est vachement bien et parce que euh, bah, je lis déjà euh, Le Requiem des Rois des Roses à la même hauteur. donc ah, <rire> c'est la même Mais oui, c'est la même, donc euh, <rire> voilà, je vais faire une pierre de coups. <rire> bah voilà, c'était bien oui bah ça va t'as pas trop galéré non non mais une fois à que par deux à part deux manches qui t'ont fait chier ouais ouais à part deux manches mais de toute façon une fois que je suis lancée ça y est, euh, <rire> tu sais, est... ton cerveau il est voilà ça y est, est... mais maintenant je suis claquée j'ai mal au dos tu on va <rire> faire une pause goûter même si j'ai pas grand chose à goûter oui c'est non, non elle a un âme c'est ça dans son fait. un nem on va pas goûter un nem <rire> oui on... en plus je l'ai mangé il <rire> y a même plus de nem dans son il y a de du de chocolat ah c'est bien c'est bien bon on bah, va vous laisser là et on va regarder j'ai aucun respect voilà j'espère que le tag vous a plu et que, ça vous a... et que ça vous a donné envie de découvrir certains mangas moi j'en ai plein à lui piquer donc c'est cool et ouais euh, Full Metal euh, bah, j'aurais fini dans longtemps, hein, le temps qu'il sort tous les tomes ah bah, en parlant de Full Metal, ça okay. je, je le préviens sur la terre entière même si c'est sur sa chaîne n'est pas la mienne c'est que euh, j'ai deux amis qui découvrent Full Metal quasiment en même temps c'est toi et c'est euh, Hermie mm -hmm. donc il va y avoir une vraie vidéo sur euh, mes amis découvrent Full Metal voilà. Ah. Donc euh, oui oui, oui c'est prévu, ah ouais, prévu. je la prends là je hein. fais, je fais <rire> vraiment une vidéo ça sera une vidéo table ronde. On sera assise, on va bouffer en même temps. Je ne sais pas ce qui va se passer, il va y avoir des dauphins sur des, oui, des voilà, dauphins. sur des, des je sais pas sur des, des cercles de feu là derrière avec One Piece qui passe aussi. Donc je ne sais pas ce qui va se passer mais je veux parler de full Metal avec mes potes, voilà. Okay. Bah, voilà. J'espère elle... que ça vous a plu. Euh, je suis désolée d'avoir monopolisé la parole parce qu'en fait elle ne voulait pas parler clairement, elle ne voulait pas Le faire une bon vidéo. C'est pas vrai. <rire> N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'elle a plus d'abonnés que moi, c'est c'est pas juste en fait. Elle parle de Disney. Oui, moi aussi je peux parler de Disney. Hein, de... Tu m'agaces, dégage, pourquoi je t'ai invitée Non, mais non, plus sérieusement, bon, écoutez, j'ai je... rien à dire, si ce n'est que... Bye bye, hein Bye bye, à bientôt. Bye. Bon allez, on vous laisse là, plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, bien <rire>